Alors bonjour, je m'appelle Wajmal Yaouda, euh, j'ai suivi la prépa euh, cette année. Avant cela, j'ai fait euh, une licence de psychologie et ensuite, et avant la prépa, j'ai passé aussi euh, une fois les concours euh, que j'ai ratés avec une autre prépa privée. Mon objectif c'était d'intégrer euh, un, un institut d'études politiques à Lyon de préférence. Euh, et puis aussi d'approfondir mes connaissances générales pour pouvoir continuer ailleurs si jamais ça ne fonctionnait pas. J'ai atteint mon objectif. J'ai euh, réussi euh, deux, deux concours cette année. Donc finalement, je vais aller à Sciences Po Lyon deuxième année. Mais oui, j'ai atteint mon objectif euh, pleinement. J'ai plutôt un parcours atypique parce que j'ai pas euh, j'ai fait plusieurs petits, petits trucs avant d'intégrer <rire> euh, Sciences Po. La prépa, en fait, justement, euh, ça m'a permis de donner un peu de cohérence à mon parcours, au final. Ce qui est singulier dans cette préparation, c'est que je trouve que les intervenants, ils sont bien tous différents, enfin les, les profs qu'on a eu cette année. Chacun a sa manière de, de fonctionner et Donc Parfois, ça peut plus convenir à, à un certain type de profil ou d'autres. Donc, du coup, on s'y retrouve euh, au final dans tous les cas. Je trouve. C de, de septembre jusqu'au jusqu concours, on est vraiment suivi et accompagné euh, de façon euh, intense et approfondie. C'est général, quoi, c'est un, un peu général, tout en étant très ciblé de prépa de Sciences Po, mais on peut s'y retrouver euh, en venant de différents horizons. Il, euh, il faut avoir un peu de curiosité quand même. Il faut s'intéresser euh, à ce qui se passe euh, bah, dans le monde déjà, et puis euh, dans, dans les diversions. Euh, d'études, d'histoire, une autre qualité, je pense qu'il faut être, euh, qu il faut être euh, décidé, enfin un peu sérieux savoir ce, pourquoi on vient ici et avoir un objectif euh, final, que ce soit Sciences Po ou, euh, ou la poursuite d'un recherche universitaire. Un schéma d'attaque du problème dans ma vie professionnelle, je pense que je m'en servirai. On a eu euh, des cours d'analyse de, thématique qui étaient euh, qui était surtout euh, à, à but professionnel, je trouve, c'était un peu moins académique. Alors je dirais que c'est une année euh, intéressante pour, euh, pour débuter euh, les études supérieures, déjà d'une part. Ensuite je dirais que c'est une année euh, qui, se, qui se travaille sur le long terme, justement. C'est pas juste une préparation euh, pour le concours euh, intense et euh, juste euh, avant les épreuves. Et puis même au niveau de du décryptage, de l'actualité et tout ça, c'était ça m'a ça beaucoup aidé cette année. J'aimerais bien travailler dans la diplomatie, et j'aimerais bien travailler en général à faire un peu plus de, de paix, d'équilibre de, de, dans la société et tout ça. Merci